Mieux en. Mieux en. Mieux vides vous voyez très en. Mieux va Mieux en. Mieux en. Mieux en. Mieux Mhm. Mieux en. Mieux en. Mieux en. Mieux en. Mieux en. Mieux en. Mieux en. Mieux en. Mieux Mieux et voilà, il y C'est Et ami. un un voilà il est Mm. Bonne année, donc quand on va avoir la chanah, ce n'est pas tiré. Ce n'est pas tiré. je vous remercie. Mes ancêtres. Donc, voilà un peu les forces, les puissances de génies, le travail de mes génies et moi. Donc, toi qui me regardes, en ce moment, mon enfant, toi qui suis vidéo de papa d'Edécon, en train de travailler avec les génies, les puissances des ancêtres, ce n'est pas le travail de internet que tu vois, souvent les gens font, et les Toi qui as besoin d'argent, besoin de travail, viens! Papa de va faire bon travail, puisque dans les jours où on est aujourd'hui, je t'ai expliqué, beaucoup de choses se passent sur Internet dans les vie que nous, on ne comprend pas. Puisque le travail vrai, vrai, c'est dans notre main, puisque on a fait beaucoup d'expériences, beaucoup de forces mais que dans les pouvoirs que les ancêtres nous ont laissés. Donc, un enfant, venez vers papa de décon pour satisfaction, comme je t'ai dit, et tu as vu avec tes propres yeux les forces et les puissances des génies. Voilà comment on papa de